Je suis arrivée en mairie en octobre 2019, à la mairie de Taverny. Et quand je suis arrivée, on m'a dit, bah, on a un compagnonnage avec euh, Gas, l'artiste Gas. Et au fur et à mesure, Gas a dit, bah, oui, mais moi, ça fait longtemps, j'ai un, un projet en fait, euh, qui s'appelle La Porte des Nations, et je voudrais bien le mettre en place. Et on va faire un beau projet, et on va proposer aux écoles qui le souhaitent, que Gas vienne dans, dans les classes et participe avec les enfants à, cette, euh, à la première étape de la construction de ces portes des nations. Vous êtes libre, simplement, je voulais que vous dessinez ce que vous voyez derrière une porte. Simplement l'attention de, de, de ce projet, de vous apprendre. Et il faut oser dans la vie de pousser une porte, aller vers les uns et les autres. Je pense que c'est de cette manière qu'on peut avoir un monde meilleur. Donc, vous êtes des enfants aujourd'hui, mais des adultes de demain qui vont gérer la France ou ainsi ailleurs. Hop Oh, c'est super C'est toi qui as fait ça ah. Il y avait un peu d'émulation d'accueillir un artiste, ils étaient un petit peu, un petit peu excités. Et Gass c'est un artiste qui a été très disponible très humain, et du coup, il était très accessible aussi euh, au niveau des élèves. Donc les enfants sont allés le voir euh, naturellement, il y a eu une, une sorte de complicité qui s'est installée. Et au départ, on avait des élèves euh, qui, qui étaient voilà, dans une séance euh, d'art visuel un peu classique. Et puis d'un seul coup, il les a un peu bousculés parce qu'il leur a donné une, une consigne libre totalement libre. Et là, les élèves, ils ont dû aller chercher dans leur propre représentation, dans leur propre envie, voilà, mettre la main dans la peinture, jeter, euh, quelque part euh, aller au-delà des interdits, on est debout, on jette la peinture, euh, s'il y en a sur la table, c'est pas grave. Et on se décomplexe, en fait, complètement. Donc, euh, je crois que ça, ça leur a apporté ça. Et moi-même, en tant qu'enseignante, ça m'a aussi libérée. De me dire, bon, ben voilà, l'art visuel, on prépare, on prépare nos séances, mais quelque part, si un enfant réalise une production qui ne correspondrait pas à ce que moi j'attendais, eh bien, peu importe. Et c'est exactement la même chose dans les compétences qu'on travaille dans les autres matières sur les fondamentaux, en fait. On, on, on doit s'adapter à ce que l'élève nous propose. Donc cette rencontre a été une vraie rencontre et ça a été vraiment un plaisir partagé aussi bien avec nous les enseignants de l'école que les enfants qui ont pu participer au projet. Cher artiste, avant ta venue dans notre classe, nous avons étudié ton œuvre gas. Nous avons découvert ton univers transcendant et tes couleurs jaune, noir, rouge, blanc. Les émotions sont venues accompagner des questions sobrenues. Puis à notre tour pour toi, nous avons souhaité fabriquer une surprise de choix, une présentation de nos portraits en mouvement avec les couleurs de notre nation, bleu, rouge, blanc, en espérant que cela t'inspire pour notre classe un sourire, les élèves de CE2A et notre maîtresse Sandra.